Je dois créer une collection pour entreposer mes devoirs de maths. Donc je vais dans cours en ligne, quatrième ou sixième en fonction de la classe, euh, quatrième B par exemple, mais vous faites votre classe. Je vais sur plus, je vais sur collection et là je mets mon, euh, dans mon titre mon prénom, virgule, maths. Et je vais aller chercher remplacer l'image. Donc je clique sur remplacer l'image, soit vous cherchez sur votre ordinateur, soit vous pouvez aussi faire une recherche sur le web. Euh, par exemple, je regarde qu'est-ce qu'il me propose pour les maths. Voilà, j'ai différents euh, modèles, je peux choisir ce que je veux. Tiens, je vais prendre celle-ci. Elle se remplace, j'ajoute. Et donc dorénavant, je mettrai les travaux dans ce dossier-là pour les rendre à la professeure.